qui cite dans mauvais dossier depuis longtemps n'est impliqué dans dossier kidnapping dans dossier drogue dans dossier trafic et drogue dans pays et aujourd'hui, c'est eux même qui fait surface et puis cap le pays mais ça Haiti Bonjour bonsoir tout le monde bienvenue sur tv la c'est mercredi 23 novembre 2022 et nous comptons avec vous c'est troisième sortie nous et donc pour ce maintenant et nous comptons avec vous après-midi en là dans une nouvelle vidéo ça qui nous potez pour vous. ou pour qu'elle s'est mais Bertho Dorse, qui c'est nous gars dit ancien ministre justice ou bien est-ce que le ministre de justice toujours nous pas connaît. en tout cas parce que négocie ou pas je me connais affaire et donc c'est vrai magouille seulement yo régler dans le pays ça et bien c'est depuis dans l'année ça que nous voit qu inviter dans la dans vidéo ça Bertho Dorse Dorsé impliqué dans le dossier drogue dans le pays, a, et je dis, c'est lui-même qui est ministre de justice dans le pays. A. Depuis après, le pays Canada et les États-Unis, il prend une grosse sanction contre diverses gros sa, de divers dans pays, a, qui n'ont même pas de chez les pas et pour du tout, un bien négociant commence à avoir des problèmes, un pile négociant paniqué, un pile négociant diarrêté, parce que le gouvernement Canada et les États-Unis décidé Jeunes gens à la fois que sa négociateurs qui même pas décidé pour le pays d'Haïti sortir sa salia, Nèg dans l'état, l'Etat, ont impliqué dans des dossier louche, il y a dirigeants pays alors que c'est vous encore' en est-ce que pays savent, j'aime sortir côté l'ia, non pas quoi ça. Et bien c'est tout detay détail ça. Nous pote pour an dan vidéo que nous pouvons invité ou entendez là. Mesdames et messieurs gagnent tout Arablan qu'on est, c'est on n'est qu'à bataille depuis ce jour Moïse jusqu'à qu'on a Arabla tough. Dans bataille, ça, eh bien, M. Frappe fort là et nous allons inviter Arabla qui lui-même. Et donc, dans le jean Jili, j'ai un grand mou yorele Jili, eh bien, côté M. Tap fait. Et nous allons l'inviter à suivre. Parce que nous ne pas dit plus, mais c'est vous même qui pouvez garder le travail lui-même La fè la, dans le dossier Michel Mateli, Ariel Henry et Henri Seyan, divers autres encore, you're la Joseph Lambert et Ronnie Celestin. Nèg yo gen ge problème, nèg yo gen ge problème, Hélène dit nèg yo gen ge problème là. Nèg yo gen ge problème parce que en pile nèg qui gen ge bien l'autre bord saisi et même en République Dominicaine à Binadel commencer à frapper fort. En tout cas, restez sur vidéo jusqu'à la fin. Bon écoute tout le monde. Bon mercredi n'ap tout. Qui directement en fait d'autre. C'est pour une histoire de corruption. La police nan Akint et dans Saint-Ludith Sud té procédé à arrestation euh trois individus pour trafic de stupéfiants. Donc euh... Les parents individus sont tenté de couvrir les policiers. Est-ce que vous es avez l'argent de mes parents? Effectivement, c'est que ça fait nous dit pour euh, corruption. Donc, euh, M. Sao également de même que tout. Tadeu, et ça fait grand pile neguant pour être visé à là, il y a plein. Vous me rappelez ça pour neguant Il n'y a pas de prendre sanction contre nous M. seulement pour relation avec bandits. Ils ont pris sanctions contre nous pour corruption, pour blanchiment d'argent, pour drogue. Ouais, de ces drogues. Ou dossier drogue? Pas penser qu'il y a nos années. un dix ans après, ça n'existe plus. Non, pas penser comme ça, si ça. Vous n'avez pas de contrôle dans un pays. C'est une grande puissance, ça, y contrôler nous. cest dire un dossier pour tacler eux-mêmes. Surtout, si vous a eu ça, au besoin pour faire vous. Yot. Il y a un dossier pour y En fin d'année. Monsieur Niki a été dans le sous contrôle et commissaire Aquien. Juge de paix suppléant Miraguana, maître Dorsey Berthaud, dénoncé, dénonçait le commissaire gouvernement Savoie, maître Ivan Arnaud, qui était bâillé d'arrêter illégalement. Pendant le temps, vous voyez, toute accusation mettait sous d'oeil jeté. Juge Berto critiquait façon secrétaire d'État sécurité publique, là, Robert Manuel, avec inspecteur général police nationale, là, Luc Chère Joseph, t'es forcé le parler en bas de pression dans le commissariat Miraguanan. J'ai t'a demandé pour la justice et la réparation. Il t'a parlé dans le micro-radio Haïti. Je suis frappé, mais sous moi, et sous le bureau, je suis occupé. Je suis tellement pris de pression. Je suis tombé. Je suis à son chaise. Je suis tombé en deux fois. C'est le commissaire qui a fait un massage pour moi avec moi. Je suis revenu. Après ça, je suis tombé de l'eau souvent. Malgré ça, l'interrogatoire a continué. Combien de temps l'interrogatoire a été? Ça a duré environ 2 heures, 2 Mais toutes les questions qui posent, question pose, questions pas écrit, C'est la réponse que vous prenez. subi. Yon, habibu, sur Aritem, samedi, jusqu'à maintenant, c'est le directeur général qui fait pile côté de, de, de pour me dire que je n'ai pas accès avec des ordres du tout. C'est le commissaire du gouvernement lui-même qui a un mandat de dépôt sans se lit. Pour mener mes là, c'est mon monsieur qui connaît de qui s'est arrêté. Et m'espérez que si effectivement, le avez fait et justice avancer, tant que j'ai eu un pile d'interviews étrangers avec vous, il faut que moi-même vous bénéficiez d'hommage faut les justice et justice de l'arrestation ça Bon côté pal, commissaire Commissaire Savoie, M. Iva Arnaud, pas de printemps pour réagir. Dans la situation, j'ai trouvé, je n'ai pas de café en l'autre gens déclaration M. Arnaud commissaire gouvernement Savo a déclaré, la justice saisie des cas, malgré les patrives, raison qui étaient poussé le faire au mandat dépôt pour juger de paix. Pour procéder à l'arrestation de quelqu'un, il faut bien que nous avons pas été à supposer tangibles preuve tangible et palpable pour procéder à l'arrestation d'un monde qui m'est impliqué dans une affaire de drogue. Moi-même, puisque mon arrestation de déjà faite, je vais de dans cette affaire, mais l'heure est fini puisque moi-même, Miragouane a relevé un Savo. Faut que vous ayez un savoir. C'est normal, nous sommes en matière de droit, nous possédons des traces spécial. nous n'avons pas gagné le choix. Donc, c'est dit que pas moi du tout qui posséder à l'arrestation du juge de paix. Directeur général, ministre de la Justice, M. Max Elibert, te rencontré avec le juge de paix, M. en dedans prison Pétionville. M. Elibert, qui te à parler avec l'inspecteur général de la police, a à expliqué à dans micro-radio Haïti, Raison qui te poussé le juge là, dans la prison. Péturé. Le juge de paix n'est pas inamovible, irrévocable, cependant, la personnalité est inviolable. Tant que ce n'est pas un flagrant délit, le kembe la font bagarre et la main dans le sac. Euh, donc, moi-même, c'est ça qui t'intéresse, moi qui fais le là. C'est en tant que juge de paix, il a droit au respect de, de sa personne. Donc, et pour le prestige des autres magistrats qui se respectent dans le pays, nous sommes obligés de venir former nous, pour nous connaître. Est-ce qu'il y a un flagrant délit ou pas Si c'est un flagrant délit, c'est normal qu'il arrête. Euh, si ce n'est pas un flagrant délit, la loi détermine comment il doit inculper un juge de paix comme n'importe l'autre magistrat. Nous la avons pensé, ces semaines passées, la police a saisi 150 kg de cocaïne à Miragouane. 10 kilos de cocaïne ça tu disparaître dans le bureau commissaire Miragua. Non. Secrétaire d'État, sécurité publique, Robert Manuel, avec inspecteur général de police nationale. là. tu de cause, oui. 150 kilos de marijuana, oui, dès qu'ils ont été saisis. Il y a 10 kilos qui ki disparaissent dans le bureau commissaire Miragua, à l'époque-là. Oh. Ça dit, n'est-ce non, tu C'est longtemps, oui, on a fait cause ici. Et puis, je n'ai pas ils toujours innocent. C'est moins de pas bon. moins hein? de l'école à l'époque. Un symptômic tout son, là. 10 kilos de disparaître devant l'air. Oui? On est ici. On continue dans l'air. Et de... Joseph demandait dans une enquête qu'il n'y a pas pour que le gouvernement savoir arrêter plusieurs personnes qui étaient suspects, eux, plusieurs policiers avec juge de paix. Et enquête qui beaucoup plus complexe parce que, encore une nouvelle fois, appareil judiciaire là, et appareil policier mêlés dans le trafic. Là. Et le résultat est arrivé par l'arrestation et substitut commissaire gouvernement Antoine André. Et il y a un juge qui s'est juge et suppléant, Anken et M. Belgrade. Normalement, il y juge qui doit appréhender qui dit même la fuite. Et il y a deux autres policiers qui en fuite et nous arrivons à l'arrestation de cinq policiers. Est-ce qu'on est qu capable de parler de collaboration qui est entre la justice et la police dans le niveau enquête Cap sur la question de drogue -serve? Dans le niveau de et il y a un commissaire gouvernement qui immédiatement l'informé des situations et que nous-mêmes nous, nous décevons le dos et l'ouvre l'enquête et la a pour approfondir l'enquête. L'arrivée fait plusieurs arrestations dans le cadre de ça. et délégation de et avec la police particulièrement, il y a de très bonnes collaborations et la police a supporté, puisque c'est les commissaires gouvernement qui doit mettre l'action publique en mouvement, la police a supporté. Le, et de ce côté, il y a un très bon rapport entre le commissaire gouvernement et la police. Il y a Pilar il y a du commissaire du gouvernement, M. Antoine André, il y a juge de paix suppléant, à kien, M. Claude Belgard, il bien... euh... y a l'autre monde qui a pour arrêter, et il y a des policiers tout, qui arrêtent tout. Il y a un deuxième magistrat. Okay. Il y a un deuxième conseil communal qui est M. et Jacquet, qui a arrêté ensemble avec deux casettes tout, dans la section 1. Hein. Et qu'il y a d'autres personnes qui ont arrêté, mais nous avons un problème de sécurité. Tout. Parce qu'il y a le pile monde qui a arrêté pour permettent qu'il n'y a pas nous. parce qu'ils a fait complot des manœuvres contre nous-mêmes personnellement. Et qu'il y a des gens qui ont pile monde dans la rue. Il a fait des pressions pour ne pas au moins arrêter. Et en plus, il dit qu'il a assassiné nous, et que nous, ça pour dit nous, nous, nous va pris l'impression de continuer à prendre quelqu'un. Tout le monde qui mérite d'arrêter n'a pas arrêté tout. Lorsque nous-mêmes, nous menons pas prendre quelqu'un, nous, monsieur, t'es mêlé vraiment, il a participé na, à faire cocaïne, na, et que Kasek, c'est, il a séparé, il a séparé, ouais, il a séparé, c'est Kasek. Qu'est-ce que tu as Eh, allez, il la tomber, et puis drogue la séparer. 150 kilos de cocaïne tombé depuis en l'air, le commissaire gouvernement prend 10 kilos. N'est-ce pas que vous avez oublié que Zakyo a suivi yo? depuis 1997, je dis à nous en 2022. Il n'y a pas Si vous avez effacé, je vais vous donner là. archive. <laughs> Ça veut dire, là où vous avez cité, pour que vous avez fait défense. Désolé. Parfois, nous plus euh, euh, euh, euh, comme si les fanatiques ont créé plus de bagay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui juste Et puis, il y a eu 4 vies, ni la ravine de Fanny, etc. Et ceci, c'est-à-dire qu'il y a le sale fait mal activer le TVA sur les plus, pour me je plus détail détails sur les. madame, petit grand-gouave qui a écrit, qui t'a parlé de maril qui t'a disparaitte. Nous devons écrire encore, chère madame, après l'émission, pour me connecter plus détail. Mais euh, probablement, hein, il y a des bar qui sont arrivé. Mais euh, écrit bah eh, pour me connaître, parce que je me assurer que pour me comparer, parce que il que je me suis Haïti son un pays difficile. Son pays difficile. En fin de des amis, non, journaliste. Quatrième situation, M. Jovil, Jovil de la que je me arrêté. Et que finalement, M. Palais, M. Dénoncé, M. Oui, et le tout non mon côté, M. Tadfoué, la caille, côté, le point de cocaïne. Je oui, suis à reconnaître Féa, je ne peux pas reconnaître Féa. Mm -hmm. Et forme de ça, il y a des dedans qui prennent pour offrir de très fortes sommes. Ça, c'est que Mme confirmé, et qui prennent pour offrir jusqu'à 20 à 30 000 dollars US. Et il même dit que... Si vous n'avez pas bon, bon côté, il y a fait des marches auprès de, de certaines autorités pour passer l'autre guerre. Député circonscription à Caen, Jonel Laguerre dit qu'il est inquiété devant problème trafic de drogue, insécurité avec distribution d'armes fait dans la commune à Ken. Député Jonel Laguerre déclaré toute sa entrée dans le cadre d'une déstabilisation politique. C'est presque toute section... Qui ça ne comprend pas Déstabiliser Haïti. Il y a pas problème qui l'a non. <rire> ça m'a fait nous revivre là. Ce n'est depuis 1997. à nous en 2022. La situation est plus compliquée, elle est plus empirée. Ça dit, souffrance n'a pas duré. aujourd'hui. il n'y a pas date. Jodia, il n'y a pas même pas de préviter. Jodia, toujours. Drog, zam, et quand il y a ces zams qui viennent faire petite. Quand il y a ces ça qui viennent former gang, chaque. Zam, ça ouvine dans kidnapping. Pas de archive, pas de la société abdomi. Azi, conseil de nek, foun commencer à mettre dans le coin. souvent vous dit non, c'est accusation et pas vrai, ok, mais pour ça c'est li. Pour ça c'est li. Alors, l'em cite Magali habitant, et puis moi, j'ai un monde qui ma l'il tombe joure, ma bon m'a dit joué Mais pour ça c'est Magali, cité C'est parce que, nous venons pas paquets indices sous Merci d'être rentrer dans le pays. Machine qui est ce qu'elle magali habitant. Yo kidnappé deux Dominicains, plus un haïtien. Qui est ce qu'elle magali habitant. Commissaire gouvernement, le magali habitant. Qui est ce qui répond G9, n'est-ce exam. pa pas examine? pété. comment me fait pas dis ça? Et vous fâchez parce que je me dis. M'ablions un article sous gazette Haïti qui dit que. Ke... Fritz Jean-Louis blessé par balle lors d'une négociation avec qui Mais pas moi de délire. pour Pouyo Kakoué Gazette, Renault Georges, comme conseiller président Jovenel Moïse, monsieur répétait-le Monsieur dit, pas de monde qui a démenti. M'aime bien son là. Même pas de monde qui a Son là, oui. Monsieur dit, pas de monde qui a démenti. Frit Jean-Louis est blessé par balle pendant le temps de négocier qui l'appli en bas. Pour qui sonnec bral d'im la rounia? Kou la presse, la presse pas jamais rappelé par bah Et vous bral temps depuis devant, Magali bral sénateur, Fritz Jean-Louis bral vin député. Son pays difficile. Ça dit, zafè drogue, Affaire bzam nan, c'est bon bah qui date aujourd'hui. C'est balle depuis longtemps. Il on a final Un journal qui touche par phénomène ça et député a fait qu'on est, c'est un véritable danger pour la société-là. Moi, même suis j'en vraiment m une grande inquiétude pour la circonscription. Parce que et, après l'événement de la question de l'Oxar, je ressenti qu'il y a une déstabilisation qui a fait dans la zone et, Dans la quatrième section, la zone flamande, côté a été tombée là, et actuellement, il y a des gens qui dit vous savez le monde des dans en dans section, section ça, mon passé sont terribles. Et pas seulement dans section, mais dans toute communauté, c'est pour une section, une circonscription à la fois. Vous sentez que de houle qui Mais qui a passé, c'est que la vie normale malgré tout problème qui dégaine, mal des problèmes qui Mais la vie normale ça a été troublé, troublé parce que l'insécurité a augmenté, parce que et, un pile de bagages, vous sentez qu'en pile de bagages, il va marcher bien. Mais ça est-ce que vous identifiez le secteur qui a pris Non, vous ne pouvez pas identifier Simplement, il y a une section, elle est vont approcher pour Même si j'ai une pile section déjà. Moi, je ne sais pas seul dans la quatrième section. Il y a une pile section sections qui sont là. Il y a un pile de section Imaginez qu'on compte comme deuxième section. À un certain moment, les gouttes font un gang. Ils commencent à dire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un d'autre. Dans la douzième section, et brigade vigilance, ils ont perdu un homme dans l'activité de Zengbendou qui est 6 dans la sixième section de la colline, qui a en fond des blancs, Toutes ces Zengbendou qui ont foncé de vie et d'actes, pas de police, policiers, ou même dans la ville comme absent. Alors, dans ce sens-là, vous comprenez nous avons problème, mais c'est dans ce sens-là que nous avons une inquiétude vraiment pour la commune Concernant arrestation de Concernant l'arrestation du deuxième magistrat, de Kéin, pour la question de drogue-là, député Jonel Laguerre dès qu'il pour envoyé devant la justice et de l'autre côté, le député à a fait qu'on est, il pas t'a souhaité pour l'arrestation, ça, tu as un rapport avec y a un conflit qui a toujours existé. N'a qu'un autorité de la justice avec le cartel dans la ville. Je vais présenter la justice avec le deuxième maire là tout de suite pour éclairer ces questions pour vous connaître est-ce que le coupable. Si le coupable, vous avez la punition normalement, c'est pour tout le monde. Mais si pas coupable, vous libérer tout de suite. Parce que vous connaissez déjà une situation de conflit entre monsieur le magistrat et la justice. Vous pouvez jouer le diable pour un reprisage. C'est pas défendre, mais défendre les deuxième magistrat parce que je me dis où je me bat sur place. Je me bat sur place, je me connais. Dans le cas que je me dans le cas que débat se participé dans la question de drogue, il faut la justice punir. Député Akin, je vous reconnaître qu'actuellement, Akin tourne un cafou côté en pile trafic de drogue à fête, je vous le dire. juge d'instruction, Abraham Télis, mais c'est un seul exemple. Il prend pour le ministère de la justice par une volonté. C'est parce qu'ils défend une promotion et que, justement, ça n'a pas configuré sous chèque les vérités que cette qu lenteur au niveau de la directrice administrative du ministère, mais depuis quelque temps, le dossier est allé dans la finance et que... Gunster, Gunster, je ne peux pas vous. Combien de l'hôpital avant vannes Matéli Combien de l'hôpital avant vannes Michel Matéli, Jodhia Jodhia, je vous le prends Jovenel Moïse, en bas, en ou fin et vous dire les vous content les hauts content les hauts content les hauts content les content les hauts content les content les Vous content les hauts à les content les content les à content les content les hauts content les content les content les hauts content les hauts content les les les les les c'est c'est les Mathély, t'es mettez petite l'idiot. T'es sport. Sous base qu'on aime Bahol. Mathély, t'es mettez petite l'idiot. Olivier Mathély, t'es sport. Même ministre, qui t'es ministre sport. Il pas prendre comme chien. Mathély, Olivier Mathély, il parle 25 26 là. C'est sous contre l'armée de l'En Suisse. C'est sous contre l'armée de l'En Suisse, en Suisse. Laurent là a pas de pieds géo. Laurent là la a monté quand il a dit qu'il y a là. N'appelle pas que c'est Thérèse. N'a pas accepté respect en ville, oui, qui n'a pas réussi à voir 3 000 là, oui. Et la 26 stades là, oui. Haïti a 26 stades qui va organiser tout le monde. Haïti a 26 stades qui va organiser des tout le monde. Je veux dire, les Haïtiens. les je dit là, ils mettent nos noms atroces, ils mettent nos insécurités. Je dis, même si les terrorisme, non? non c'est à Michel Matéli. Je dis, je m'appelle France LB. Quand je suis créé, je suis créé, LB. François LB, je suis je suis je suis créé, je suis créé, je suis je balcon. je il y a encore machines machines qui ont bandit légal. Je vous dis que nous en vacances. Nous sommes en vacances. Même si je suis M. Bas 47, je suis la petit frère. assassiné Bas 47, yo. Je suis frère. vous dis me je suis un Mais parler pour que je ne parler. pas pour moi. Demain, si mon Dieu veut, car 23 novembre, si M. Bas 47 finira à l'église Alta Finira fin fête Finalement de Michel Matéli. Finalement de Michel Joseph Matéli coûte 42 milliards de dollars américains. Il la provocation de football. Coupe du monde. Coupe du monde, nous, c'est mon chef nous pour finir pour nous affronter l'assin, pour délibérer le pays. <cười> Je c'est un Non,